Salut, Romain. Il y a un truc qui s'est parqué cette nuit. J'ai marché hier, il y a rien. Je l'ai suivi un peu. Ça suis va là pour aller, États-Unis. Moi, ma terre est à 700 mètres des États-Unis. 15 minutes, puis t'es rendu. Là. Martin Gamache habite au chemin Fisher, une route parallèle à la frontière, à Hemingford. Il observe sur son terrain, de plus en plus de migrants traversaient la frontière pour entrer discrètement aux États-Unis. Il y a un véhicule, Uber, qui, qui a débarqué dans mon entrée. Puis là, il a débarqué un dénommé Pedro. Il s'est envenu ici à pied. Moi, j'étais sur ma terrasse. Puis il y a deux Mexicains euh, qui ont sorti du bois. Le Pedro avec son petit sac à dos est allé les rejoindre à pied. Martin a même accueilli chez lui une famille visiblement perdue et sans ressources. Euh, il y avait les pieds complètement mouillés, gelés. Il faisait moins 25 dehors. Elle était complètement euh, congelée. La route, même si elle est courte, n'est pas facile. Il faut traverser ces bois et ces champs et éviter les caméras bien cachées dans ces arbres et tout le monde n'y arrive pas. Le nombre d'interceptions par les agents américains a explosé en quelques mois, passant de 70 en mai dernier à presque 400 en novembre. Et la tendance se poursuit. Juste durant la première semaine de janvier, une centaine de personnes de 11 pays différents ont été arrêtées dans ce secteur, côté américain. Cette hausse fulgurante, Hélène la voit depuis sa fenêtre. Un matin, je me faisais un café et il y avait une dame qui passait à pied, au teint foncé, avec un enfant. Dans ce coin, au bord de la route, il y a des cache-coups, des peluches accrochées aux arbres et même des valises, visiblement pour montrer le chemin à prendre. C'est pas prudent d'entrer dans la forêt ici. Ce sont des forêts qui ont vécu le verglas. Il y a plein d'arbres par terre partout. C'est vraiment dangereux. L'autre côté existe. On va peut-être en parler un peu plus parce qu'il y a un homme qui est mort. Le corps de Fritznel-Richard a été retrouvé ici le 4 janvier. Dans ce boisé, à quelques centaines de mètres à peine du chemin Roxham. Il serait mort de froid après s'être perdu durant la tempête qu'a connue le Québec à la fin décembre. Pritznell faisait partie des 40 000 personnes arrivées au Canada par Roxham depuis près d'un an. C'est loin d'être cas isolé. Je connais au moins 10 personnes ou bien des couples et autres qui sont retournés depuis, depuis novembre 2021. Franz André aide les demandeurs d'asile depuis plusieurs années. Le rêve canadien serait malheureusement devenu parfois un mirage.